On a tout notre cycle de vente et d'achat qui est dans celle-ci. C'est un logiciel qui est super intuitif. Je m'appelle Thibault Lavielle, je suis le président de l'atelier Katanga. C'est un atelier de marquage textile qui existe depuis 20 ans. On maîtrise en interne toutes les techniques de marquage pour accompagner tous nos clients dans leurs projets de création de vêtements, soit pour des entreprises, soit pour des marques par exemple. Quand je suis arrivé chez Katanga il y a 5 ans, il y avait déjà un logiciel en place qui était plutôt un logiciel comptable sur lequel on pouvait faire des devis et des factures mais il n'y avait aucune partie CRM. Avec celle-ci, notre objectif c'était d'avoir 100% de notre activité dans ce logiciel pour pouvoir de ce même logiciel superviser toutes nos activités à la fois B2C, B2B2C et B2B. J'ai contacté les équipes celle-ci et ils m'ont mis en relation avec un de leurs partenaires qui s'appelle Synchron, qui me permet en fait de synchroniser instantanément toutes les commandes de mes sites internet sur celle-ci. Dès qu'un client passe une commande quelques dixièmes de seconde plus tard, la facture est entièrement créée sur celle-ci et du coup je remonte le chiffre d'affaires, les produits vendus. On fait aussi beaucoup ce qu'on appelle de l'inbound marketing. On a des pubs Instagram, LinkedIn ou Facebook qui présentent nos différentes activités. Ils arrivent sur un petit formulaire qui est fait avec type form, qui leur permet de renseigner un nom, un prénom, un numéro de téléphone, une adresse mail. On a un connecteur entre ce formulaire et celle-ci. Et ensuite, on utilise beaucoup d'automation, donc il y a également une super fonctionnalité de celle-ci qui est assez récente, qui permet en fait de créer des scénarios d'engagement. Quand la personne s'inscrit, selon ce qu'elle répond dans le formulaire, elle va recevoir un premier mail de la part de Lucie qui lui présente son activité. Si c'est Morgane, il va féliciter la personne pour son projet de création de marque. C'est du mail automatique pour essayer de rendre un peu plus chaud le lead qui a été pris. Ça, du coup, c'est des fonctionnalités assez géniales. En fait, on a un petit bouton dès qu'on a une question, dès qu'on a même une idée d'évolution. Moi, j'ai beaucoup participé aux évolutions de celle-ci. En fait, j'ai demandé beaucoup de fonctionnalités qui existent aujourd'hui. C'est assez chouette. Il développe très vite, donc c'est un logiciel super complet et qui nous accompagne bah, depuis mon rachat de Katanga il y a 5 ans. Et je pense qu'il nous accompagnera encore longtemps.